Elles sont nombreuses, d'abord parce que le captage ne se passe pas dans de bonnes conditions et le traitement, mais surtout que les réseaux de distribution, qui sont souvent anciens, pas toujours bien conçus compte tenu des contraintes climatiques, les cyclones, les séismes, les mouvements de terrain, sont fuyards terriblement. On a des fuites graves à beaucoup d'endroits qui n'ont jamais été réparées. Et qui sont difficiles en réparables parce qu'elles se reproduisent périodiquement, leur réparation n'était pas toujours de qualité. Alors, le plan d'homme sur lequel toute la population de Guadeloupe compte, a démarré, au moins au niveau de, du cadre, avec la création du syndicat mixte, à la place des anciennes structures, qui étaient le SIAG avec, avec, la, avec la Générale des Eaux, qui détentait qui était une DSP et ensuite euh, un certain nombre de, euh, de collectivités qui ont monté leur propre service. Donc tout cela a été réunifié à travers le syndicat mixte, ce qui est une bonne chose pour un si petit territoire évidemment. Et aujourd'hui euh, le, le syndicat mixte démarre avec quand même d'énormes mises au point à faire au plan sociopolitique, au plan de relations politiques privées, au plan de relations avec les usagers, et au plan tout simplement de l'efficacité de moyens, puisque en termes de personnel, et surtout d'encadrement sachant, c'est compliqué. Les besoins de formation, mais ça c'est plus général en Guadeloupe, sont énormes pour tous les domaines qui sont un peu techniques, qui réclament un peu de technique, de technique aujourd'hui d'un certain niveau, ne serait-ce qu'avec la numérisation, mais aussi l'évolution de la qualité des sciences. Je pense au séisme, maintenant ce sont les japonais qui ont créé les nouvelles règles quasiment, après les règles que nous qu connaissait, qu'on euh, connaissait sur les magnitudes de Richter et compagnie. Bon, enfin bref, on a besoin de former des jeunes et on n'en trouve pas. Et les quelques formés qui reviennent sont un peu dégoûtés de l'accueil qu'il leur est fait et ils repartent. Donc la formation c'est fondamental et dans le BTP que j'ai eu l'honneur de présider c'était grave. Il faut vraiment qu'on ait des gens formés et qui connaissent l'ambiance et le contexte qui n'est pas celui de la métropole. Les deux sont graves, les impacts sont graves. Bon, L'écosystème, c'est à peu près évident. Quand vous rejetez dans des mangroves, qui sont quand même des espaces protégés, avec des, des, avec des, des, des, des, des animaux, des, poissons, des types de poissons qui sont extrêmement rares, avec une manière de vivre très différenciée. Quand vous rejetez dans cette mangrove des produits pollués qui sont liés à tout ce qu'on trouve, euh, que vous mettez même dans votre évier éventuellement, enfin, voilà, plus euh, les, cho les choses naturelles qui sont maltraitées par des steppes qui ne fonctionnent pas, l'environnement ne peut que souffrir. Et également là, les maladies, qui, les bactéries qui se développent, qui sont résistantes, et, et, et les matériaux aussi, les matériaux genre le plomb, là, etc., qui eux, ce pas les bactéries qui les mangent. Et on en renvoie en pagaille euh, au pied des stations d'épuration, y compris des stations privées, y compris des fosses septiques.